Shakib Relil, Abdelmoumen Kadour, Mohamed Mezian, les scandales Sonatrak reviennent. Les scandales de corruption ayant secoué, durant les 20 dernières années, la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, Sonatrak, reviennent à la justice à partir de la semaine prochaine. Mais cette fois-ci avec de nouveaux accusés, dont l'ancien ministre de l'Énergie, en fuite à l'étranger, Shakib Rellil et l'ancien PDG du groupe Abdelmoumen Oultkadour. Effectivement, alors que le dossier de Sonatrach 1 revient pour la troisième fois devant la cour criminelle d'Alger, le procès de l'ancien patron de Sonatrach, Abdelmoumen Oult Kadour et l'ancien ministre de l'Énergie, Shakib Rellil, en fuite à l'étranger ainsi que l'ancien PDG de Sonatrach, Mohamed Méziane et plusieurs cadres du secteur, aura lieu le 15 décembre prochain au tribunal de Sidi Mamed d'Alger. Il était programmé pour jeudi dernier avant d'être renvoyé. Au menu de ce nouveau procès, il y a trois dossiers. Le premier concerne 13 marchés de gré à gré obtenus par BRC, Brown Root Condor, une filiale de Sonatrac créée avec la compagnie américaine de services pétroliers Ali Burton dirigée par Abdelmoumen Ould kadour puis dissoute en 2007, à la suite de soupçons de corruption. L'instruction dans cette affaire, ouverte auprès du tribunal de Bir Mourad Raïs, a concerné de nombreux cadres de la filiale de Sonatrache avant d'être mise au vert, vers la fin des années 2000. Les rapports de l'IGF, Inspection Générale des Finances, avaient fait état de nombreuses violations de la réglementation des marchés, le recours abusif à la procédure du gré à gré sans qu'il y ait urgence, mais aussi à la sous-traitance, dans les 13 marchés signés avec des délégations de signature du PDG et dont les montants sont, selon l'enquête, surévalués. Ces derniers portaient sur la réalisation de la piscine olympique de Sonatrac à Hydra, le parachèvement des deux tours à la résidence Chabani à Alger, la réalisation du club des pétroliers à Zeralda, le réaménagement des villas d'hôtes d'Oran et du club de tennis, la réalisation de la villa d'hôtes de Janet, du centre de formation d'Arzeo ainsi que d'autres contrats dans le domaine du transport, de la santé, l'hôtellerie, étanchéité et travaux pétroliers. Selon des informations rapportées par certains sites électroniques, L'enquête judiciaire a mis en avant les surcoûts de ces marchés qui auraient atteint près de 185% des montants initiaux. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi mis en avant les montants astronomiques de la prise en charge de trois réunions du Conseil d'administration de BRC à l'étranger, deux fois aux USA et une fois en Grande-Bretagne, en présence d'une forte délégation d'invités et de cadres dirigeants. À cela s'ajoute, selon les experts, la mauvaise qualité de certaines réalisations en dépit de leurs prix surestimés. L'affaire a été néanmoins mise sous le coude. Elle n'a été relancée qu'en 2019. Le tribunal de Bir Mourad Rais s'est alors désisté du dossier au profit du pôle financier, lequel a inculpé l'ancien PDG de BRC Abdelmoumen Oul Kadour, l'ancien ministre de l'énergie, Chakib Relil, Mohamed Mezian et de nombreux cadres du secteur, poursuivis pour plusieurs griefs liés à la violation de la réglementation des marchés publics, l'abus de fonction et la dilapidation de deniers publics. Le second dossier est lié au marché octroyé au géant canadien de l'engineering, SNC Lavalin, pour la construction d'un complexe gazier à Rourd en nous pour un montant de 1,2 milliard de dollars. Dans ce dossier, sont mis en cause l'ancien ministre de l'Énergie, Shakib Relil, l'ancien PDG de Sonatrach, Mohamed Mezian, son ancien vice-président, Mohamed Fegouli, et d'autres cadres dirigeants de la compagnie pétrolière. Il y a une année, cette affaire avait fait la une des médias canadiens. Il s'agit du projet de Rourdanous qui avait fait la une de la presse et ce après les révélations de la gendarmerie royale canadienne sur les soupçons de corruption au centre desquels se trouvait le géant canadien. L'enquête avait abouti à la condamnation pour corruption de Farid Bedjaoui, neveu de l'ancien ministre des Affaires étrangères Mohamed Bedjaoui, conseiller financier de Shakib Khalil, mais aussi de plusieurs cadres de l'entreprise canadienne. La troisième affaire est liée à l'octroi, toujours à SNC-Lavalin du marché de réalisation de la centrale électrique de Hadjret à Tipaza, pour lequel sont poursuivis les deux anciens PDG de Sonatrach, Mohamed Mezian, en détention pour une autre affaire, et de Sonelgaz, Noureddin Bouterfa, ainsi que Chakib Rellil, en tant que ministre de l'énergie. Les chefs d'inculpation portent sur la dilapidation de deniers publics jusqu'à l'abus de fonction, en passant par l'octroi d'indus avantages et violation de la réglementation des marchés. Pour rappel, Mohamed Méziane devait comparaître par Visio Copfetans pour la troisième fois devant la chambre d'appel criminel près la cour d'Alger, pour l'affaire Sonatrac 1, dans laquelle il a écopé d'une peine de cinq ans de réclusion, sans mandat de dépôt. Plusieurs autres accusés sont tous en liberté après avoir purgé leur peine prononcée en février 2015, parmi eux des vice-présidents de Sonatrach mais aussi l'italienne CEPEM, le groupe algéro-allemand Contel Funkwerk et des autres sociétés étrangères.